Hello guys, la vie commence véritablement lorsque vous sortez de votre zone de confort. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cette assertion parce qu'ils ne savent pas qu'il s'agit ici d'être à l'aise financièrement. Alors, je veux partager avec toi aujourd'hui trois règles primordiales à respecter si tu veux être à l'aise financièrement. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que la troisième règle, c'est la meilleure. Hello, je suis Donatien Gérard, investisseur numérique depuis deux ans. J'investis dans des entreprises à capital risque et je partage avec toi sur cette chaîne les leçons que je tire de mon parcours d'investisseur et aussi ces différents projets afin que toi aussi, tu puisses être au courant. Alors, si tu veux faire partie de cette aventure, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de me lâcher un pouce bleu et d'activer la petite cloche de notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors, la règle numéro 1, c'est qu'il faut savoir qu'il y a un prix à payer. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime fait la fête? Est-ce que tu es quelqu'un qui ne peut s'empêcher de sortir pour festoyer chaque soir? Malheureusement, l'expérience a montré que les gens qui vivent ainsi finissent une vie sans véritablement accomplir de grandes choses. Pourquoi Parce qu'ils ont passé du temps à dépenser de l'argent dans les choses inutiles. Et pourtant, si tu veux réaliser quelque chose de grand, il faudrait que tu te concentres aujourd'hui à construire demain. Ne dis pas que la vie, c'est simple. Soit tu payes aujourd'hui et tu t'amuses plus tard, soit tu t'amuses aujourd'hui et tu payes plus tard, c'est aussi simple que ça. Alors, si vous voulez faire de grandes choses demain, construire et bâtir une richesse solide, commencez dès aujourd'hui et payez le prix dès aujourd'hui, en investissant votre argent dans quelque chose qui pourra vous rapporter plus gros plus tard, au lieu de le dépenser dans des choses inutiles. La règle numéro 2, c'est qu'il faut avoir du temps à investir. Lorsque vous investissez votre argent dans un projet, il faut prendre du temps pour voir quelle est l'évolution de ce projet, Il faut prendre du temps pour étudier ce projet et savoir s'il a tous les signes qui montrent qu'il peut réussir. Prenez du temps pour connaître le projet, pour connaître les différentes informations quotidiennes du projet. Ne mettez pas votre agent, comme beaucoup de personnes le font, et laissez cette charge à une autre personne. Mais non, c'est votre agent. Vous devez savoir ce qui se passe avec votre agent. Vous devez connaître le projet dans lequel vous allez investir. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs en capital risque du monde entier, a dit, n'investissez jamais votre argent dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Et comment on fait pour comprendre ce dans quoi on investit Il faut prendre donc du temps pour pouvoir étudier la chose dans laquelle on a mis notre argent. C'est aussi simple que ça. Alors, la deuxième règle, investissez votre temps dans ce dans quoi vous avez investi votre argent. Okay, la règle numéro 3, qui est la meilleure pour moi, c'est qu'il faut avoir de la patience. Beaucoup de personnes aujourd'hui se font arnaquer, se font scammer parce qu'ils n'ont pas de patience. Ils se lancent dans des projets d'investissement qui leur promettent des pourcentages journaliers et ces, ces, ces entreprises finissent par fermer un jour, du jour au lendemain, sans donner de nouvelles, sans aucun préavis. Je parle aujourd'hui de ça parce que je suis tombé dans ça dans mes débuts et je sais ce que ça fait c'est dur de perdre de l'argent mais ça c'est à cause de l'impatience de beaucoup de personnes tout gain immédiat est l'ami de l'échec si aujourd'hui vous voulez réussir ne cherchez jamais la satisfaction immédiate c'est ce que j'ai compris tout au long de ces années pourquoi pensez-vous que le Baobab est devenu cet arbre remarquable aujourd'hui. Pensez-vous qu'il a réussi à atteindre ce niveau en un an, en un mois Non. Il a fait des mois, voire même des années, avant de devenir l'arbre respectable que nous connaissons aujourd'hui. Alors si vous aussi, vous voulez réussir, sachez que cela prend du temps. Les bonnes choses prennent du temps. Ne vous lancez pas dans les choses en vous disant que demain, votre vie va changer. C'est faux. Celui qui vous promet ça serait en train de vous mentir. Alors, la satisfaction immédiate ne doit pas faire partie. ne doit surtout pas faire partie de vos attentes. Mais investissez votre argent et soyez patient. Et tout vient à point, nommé à celui qui s'est attendu. Voilà les trois règles à respecter que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour pouvoir être à l'aise financièrement. Alors, rendez-vous au sommet.